Pas il est temps de passer aux questions orales. Le chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Nous savons maintenant que Hydro One a signé une entente pour faire des paiements de 50 millions de dollars à des exécutifs aux États-Unis. Les libéraux, encore une fois, ne sont pas là lorsqu'il se passe quelque chose de scandaleux à Hydro One. La population a la difficulté à payer ses factures. Les familles décident de soit se chauffer ou de manger. Comment est-ce que les libéraux peuvent être prêts à dépenser 50 millions de dollars de paiement à des exécutifs en électricité aux États-Unis? Au ministre de l'Énergie, au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Tout dans cette question n'est pas juste. Les clients de Hydro One n'ont pas payé un seul sou à l'exécutif aux États-Unis, ni à l'avenir. Doug Ford ne sait pas de quoi il s'agit lorsqu'il est question de l'électricité, ce qui est vraiment troublant lorsque cela vient d'une personne qui est un homme d'affaires, ou bien il essaie de parler de quelque chose qui n'est vraiment pas juste pour la population de l'Ontario. Peu importe, ce n'est pas vrai. En 2017, une entreprise achetée par Hydro One aux États-Unis a eu un profit de 115 millions de dollars américains. Des salaires et les avantages sociaux ne viennent pas des clients de Hydro One. Comme l'opposition doit le savoir, l'acquisition d'Alvista ne coûtera rien aux Ontariens. Cet achat va avantager les ontariens et les contribuables et les taux en Ontario ne seront pas touchés. Question complémentaire. Merci beaucoup pour revenir au vice-premier ministre. Monsieur le Président, les libéraux peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ont lu les mêmes documents que nous, où l'exécutif de Abista a dit qu'il allait répartir les coûts avec ses partenaires de l'Ontario. Et ça, Ce sont les contribuables. Alors, dans ce document, il y a des documents sur les valeurs mobilières. Le club des millionnaires à Hydro One va gagner 50 millions de dollars de paiement à leur homologue aux États-Unis. Premièrement, Hydro One change sa rémunération en ajoutant une, 10 millions de plus. Et deuxièmement, ils se sont entendus pour payer 50 millions de dollars à leurs entreprises de charbon aux États-Unis. Est-ce que cet exécutif aux États-Unis vaut la peine de payer encore 50 millions de dollars au ministre? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois... La question n'est pas précise. Les clients de Hydro One n'ont pas payé un seul sou à l'exécutif américain Abistar, ni à l'avenir. Monsieur le Président, cet achat va avantager les clients, les actionnaires et les employés de l'Ontario. De plus, les taux en Ontario ne seront pas touchés. Des achats... Ce sont des pratiques communes pour les services publics au Canada, ce qui comprend Terre-Neuve et Labrador, l'achat de ITC au Michigan. Et à Edmonton, on a acheté deux services publics d'eau aux États-Unis. Ce qui est malheureux, c'est que M. Ford a avoué la semaine dernière, mais ça n'a pas été signalé par son équipe médiatique, médiatique, c'est que son, sa stratégie de congédier le chef de la direction de Hydro One ne va pas aider les clients de Hydro One. Merci pour revenir au vice-premier ministre. Comme d'habitude, les libéraux disent une chose, mais dans ce cas-ci, les valeurs mobilières des États-Unis nous disent la vérité. Selon leurs documents, la direction de Hydro One a autorisé plus de 36 millions de dollars de paiement aux cinq gestionnaires à leur entreprise en électricité aux États-Unis et 14 millions de dollars de paiement a été autorisé pour l'exécutif de Abista. C'est une entente qui est un parachute d'or c'est vraiment ce qui est pire. C'est qu'en même temps, ce gouvernement envoie des avis euh, de déconnexion aux clients et s'entend pour un paiement de 50 millions de dollars. Est-ce que le gouvernement libéral soutient euh, ces, ces paiements? Encore une fois, il invente ce qu'il dit au fur et à mesure. Hydro One élarg, élargit l'interdiction de déconnexion jusqu'au mois de juin. Alors, ce gouvernement d'en face ne sait même pas de quoi il s'agit avec Hydro One. Ce parti d'en face dit des choses fausses. Comme je l'ai dit déjà auparavant, les clients de Hydro One n'ont pas payé un seul sou à l'exécutif américain, à Alta Vista, ni à l'avenir. C'est une pratique commune lorsqu'il y a des acquisitions semblables avec des services publics canadiens, ce qui comprend... Lorsque Terre-Neuve et Labrador a acheté ITC au Michigan et Edmonton, on a acheté deux services publics d'eau aux États-Unis. Nous allons continuer à défendre les Ontariens et le parti d'en face peut continuer à inventer n'importe quoi. Le chef de l'opposition, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Le syndicat des services internationaux a commencé à avoir des publicités qui attaquent l'opposition. Est-ce que c'est un remerciement aux libéraux pour avoir donné le contrôle des agences de soins de longue durée à la ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole pour notre stratégie pour cette, ce nouvel organisme nous allons nous occuper de ces patients de foyers de soins qui ont des patients qui ont des problèmes complexes et uniques ces patients ont besoin de soins individuels avec des préposés de confiance c'est une stratégie qui s'est faite dans d'autres compétences et je crois que cette stratégie va ajouter à notre spectre de services pour les personnes qui ont besoin de soins à domicile. Question complémentaire. Eh bien, merci, M. le Président. Pour revenir au vice-premier ministre, lorsqu'on voit le modèle du syndicat, aux États-Unis, on voit des résultats stupéfiants. Les histoires dans les médias étaient vraiment. Euh, parlaient de ce qui se passait. Il y a des États où ce modèle a été adopté. En bout du compte, le syndicat a caché des contributions politiques. Est-ce que c'est une façon de cacher des dons au Parti libéral? À la ministre. Alors, Monsieur le Président, lorsqu'il est question de ce genre de soins, nous savons que les Ontariens veulent plus de contrôle et plus de choix. C'est la raison pour laquelle nous présentons deux modèles novateurs. Les patients peuvent choisir de les utiliser. C'est tout à fait volontaire pour les clients et pour les préposés il y a un modèle qui offre un financement pour acheter des services ou de choisir les préposés qui vont offrir ces services. Alors, encore une fois, il y a une occasion ici où les clients ont le choix. La majorité des Ontariens serait en faveur de ce modèle. Il est donc difficile de comprendre la réticence de l'opposition en ce qui concerne cette question. Ce sont des programmes pilotes dans trois réseaux intégrés et je vais en parler lors de la question finale. rien complémentaire, merci, M. le Président, pour revenir au vice-premier ministre. Les libéraux n'ont pas écouté les Ontariens encore une fois. Ce... Cet organisme syndical n'est pas logique du tout. Les patients, les fournisseurs sont contre, les travailleurs sont contre, mais le syndicat est en faveur de ce modèle. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va demander à la ministre de la Santé d'annuler cet organisme ou cette agence comme dernier rôle en tant que ministre eh bien, Monsieur le Président, nous nous engageons à faire un projet pilote dans ce genre de programme en particulier. Et cela fait partie de cette myriade de services que nous offrons aux patients, pour des patients qui ont besoin de relations étroites avec leurs préposés. Alors, nous avons eu des consultations exhaustives et après beaucoup de réflexions et de rétroactions du secteur, nous voulions nous assurer de ne pas avoir de problèmes. Ce sera fait en, parallèlement à notre système et c'est ciblé à une population qui est plus petite. Comparé aux services généralement disponibles. Ces nouvelles initiatives seront évaluées pour la rentabilité, les besoins et les résultats des patients afin de faire en sorte que ces programmes fonctionnent pour les clients et les préposés. Merci. Question? Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Il y a quelques semaines, le gouvernement a demandé une demande de qualification pour le projet régional express de transport. Encore une fois, le gouvernement se sert de financement coûteux et privé. On dit que cela coûte beaucoup plus cher que l'approvisionnement traditionnel. Il n'y a pas de preuve que c'est rentable. La première ministre veut signer un contrat à long terme. Quand est-ce que les Ontariens vont voter pour donner? Quand est-ce que les Ontariens ont voté pour ce système pendant 30 ans? Au ministre du Développement économique et de la croissance, au nom du ministre de la du transport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que ce député du NPD a posé une question sur les transports la semaine dernière. Il veut peut-être revenir avec un suivi. D'un coup, il est intéressé et peut-être qu'il n'a pas, pas aimé la réponse qu'il a reçue suite à nos investissements dans le transport. J'ai passé, j'ai été trois ans et demi, j'ai été trois ans et demi comme ministre du transport. Ce qui nous c'est que le NPD voterait toujours contre nos gestes. Ce rail express représente une expansion de 13,5 millions de dollars. Nous n'avons jamais vu ce genre d'investissement auparavant en transport. Moi j'aurais pensé que le parti d'en face aurait voulu appuyer cette initiative. Il est clair que ces partis ne veulent pas appuyer notre projet en se basant sur les questions. Et j'ai hâte aux deux prochaines rondes. Question complémentaire. Merci. Ce n'est pas étonnant. Le ministre ne veut pas répondre à la question de la privatisation. Le gouvernement libéral a privatisé le système d'électricité et l'a fait sans mandat du public. On aide simplement les amis de Bay Street ainsi que les amis libéraux, mais ça affecte les contribuables, les consommateurs d'électricité ontariens. Ici, le gouvernement fait exactement la même chose avec le transport public. Pourquoi? Le ministre. Monsieur le Président, je peux comprendre la raison pour laquelle le député de Toronto Danforth ne veut pas parler de la... De, du montant d'argent sans précédent que nous investissons, mais il y a quelques jours, notre première ministre a signé un protocole d'entente et il y a eu beaucoup d'argent qui est contenu dans le budget qui aidera des projets qui, je le sais, veulent, veulent, devraient être bâtis pour les résidents de Toronto Danford. Par exemple, le prolongement de la ligne Young, plus de transport en commun à, Toro, à Scarborough, mais on a posé la question sur le train régional GO. Eh bien, c'est aussi un financement qu'il faut mentionner. On parle de ce réseau. Pourquoi est-ce que les néo-démocrates de l'Ontario ne veulent pas voir le service GO dans les deux sens toute la journée? Je ne comprends pas pourquoi les néo-démocrates ne veulent pas cette initiative. On pourrait peut-être me répondre à savoir pourquoi. Complémentaire final. Merci. C'est très clair la raison pour laquelle le ministre ne veut pas toucher au mot « privatisation » parce qu'il sait que ça aura un impact. Et il évite la question de façon profonde. Les libéraux auraient pu moderniser le réseau de l'électricité sans vendre Hydro One. Plutôt, Ils ont décidé d'avoir un contrat flexible avec des financiers privés qui euh, coincera les consommateurs d'énergie pendant des décennies. Ils font la même chose maintenant avec euh, le transport en commun. On voit des contrats privés signés pour le réseau Gold Rail. Il n'y a aucun mandat de la part du public pour vendre ces installations et on essaie, de le, la Première ministre le fait simplement pour aider ses amis de Bay Street et ses amis du Parti libéral. Pourquoi est-ce qu'elle fait exactement la même erreur qu'elle a fait avec le secteur de l'électricité? Réponse. Le ministre, après avoir opposer chaque euh, mesure pour prolonger le transport en commun de la part des néo-démocrates, ce n'est pas étonnant de voir euh, juste avant une élection, le député de Toronto, Danforth, essayer de reprendre le temps perdu. J'ai parlé aux gens de toronto danforth et je sais qu'ils veulent voir le transport en commun que nous construisons. Je sais que les gens à Scarborough veulent voir plus d'options de transport en commun. Notre gouvernement finance l'initiative qui aidera à établir ce transport en commun. Les gens à Willowdale, à Richmond Hill, ils veulent voir le, le prolongement être construit. Et c'est exactement la raison pour laquelle on travaille avec le réseau Go aussi, pour avoir le service dans les deux sens, tout au long de la journée, au cours, euh, et, avec des trains aux 15 minutes qui se rendront jusqu'à Kitchener-Waterloo, jusqu'à Niagara. C'est très important pour nous. Notre gouvernement lancera même un nouveau, euh, un nouveau métro. Tout autre gouvernement dans l'histoire n'a pas agi. Député de windsor ces nouvelle question. Au vice-premier ministre, bonjour. Le manque de logements abordables fait en sorte que les jeunes doivent quitter les quartiers dans lesquels ils veulent vivre. Les, les villes sont maintenant, font fait, maintenant face à la ségrégation. L'Ontario a besoin de plus de logements abordables. La Fédération des co de l'Ontario du Canada dit que même après avoir signé la stratégie nationale de logements abordable, l'Ontario devra construire 45 000 appartements de logements abordables au cours des dix prochaines années. Pourquoi est-ce que la Première ministre engage, na, ne s'est pas engagée à apporter plus de financement au cours de cet exercice financier au ministre du Logement? Merci. Je remercie le député de sa question. J'apprécie son militantisme pour le logement abordable. Je m'étonne qu'il ne félicite pas notre gouvernement sur toutes les étapes que nous avons mis en place pour le logement abordable au cours des dernières années. Notre investissement, se concentrant sur ceux qui sont itinérants chroniques ou en danger de devenir itinérants, ont empêché des milliers de personnes de tomber dans l'itinérance et plusieurs itinérants ont maintenant trouvé un foyer à long terme. Nous nous sommes engagés à avoir un régime de zonage inclusif dans la province. Nous livrons la marchandise à cet effet. On donne des pouvoirs de zonage inclusif à chaque à chaque municipalité de la province afin qu'il puisse y avoir des partenariats avec le secteur privé pour avoir des de telles mesures, de tels logements. Complémentaire, même après avoir signé la stratégie nationale, il y aura un écart entre L'offre de logements abordables est ce qui est, ce qui est nécessaire. Ce, on parle de 45 000 nouveaux foyers sur 15 ans, mais la Première ministre n'a attribué aucun financement supplémentaire pour la construction de nouveaux logements abordables. Avec l'argent qui sera, qui sera déversé par la stratégie nationale, ce ne sera toujours pas assez. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'a pas de plan pour combler ce, ce manque à gagner. Le ministre, oui, j'ai écouté la question et le député devrait écouter la propre question parce que le programme des néo-démocrates parle de 65 000 nouveaux appartements de logements abordables, mais on ne dit pas comment on les payera. Les fonds de la stratégie nationale nous donnera 255 millions de dollars. Nous allons avoir des centaines de milliers de dollars en nouveau financement renouvelable afin de s'assurer que nos réserves existantes puissent être maintenues. Et nous avons aussi un programme qui offrira 647 millions de dollars pour aider les fournisseurs de logements à, à travers la province de rénover ces logements afin qu'ils demeurent ouverts aux familles qui en ont besoin. Monsieur le Président, nous mettons la parole à l'action et le programme néo-démocrate ne donne aucun détail sur la façon dont on va financer ces, ces appartements. Complémentaire final, le ministre devrait lire le programme électoral. Les néo-démocrates croient que la population a droit à un logement sécuritaire et abordable et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à construire 65 000 nouveaux appartements abordables étalés sur 10 ans. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne, fait pas le même, ne prend pas le même engagement? Le ministre, encore une fois, je vais le dire. Je, je, je félicite les néo-démocrates de défendre le logement abordable. Malheureusement, ils n'appuient pas notre budget, mais j'ai lu leur, leur, euh, gros, leur programme électoral et euh, il n'y a aucune mention de la façon dont on financera ce, leur euh, amélioration. À moins qu'il y ait des euh, rencontres secrètes comme Doug Ford a fait, nous, nous allons continuer à construire du logement abordable. On continue à investir à chaque année et nous continuerons de le faire. Nous travaillerons avec nos partenaires et municipalités du haut goût fédéral afin de fournir encore plus d'appartements de logements abordables. Nouvelle question. député de Whitby-Oshawa. À la ministre... à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. L'Université de York est encore en grève. Ça fait maintenant deux semaines, que, deux mois que ça dure. Des milliers d'étudiants voulaient recevoir leur diplôme en juin. Monsieur le Président, cette grève dure depuis plus de deux mois. Pourquoi? À la ministre, Monsieur le Président, cette situation est une de nos priorités. Les étudiants de l'Université de York ont subi les conséquences de cette grève et les deux parties ont reçu une invitation pour arbitrage. Nous avons reçu le rapport vendredi dernier. J'ai parlé aux représentants de chaque côté. Je leur ai recommandé de suivre le rapport du commissaire d'avoir un parti neutre, un médiateur neutre de cette province, de ce pays, a étudié la situation et a conclu qu'il y a une impasse et que la marche à suivre est d'aller vers un arbitrage. C'est ce qu'on leur demande de faire. Merci, complémentaire. Merci à la ministre. En quelques heures, le décret sera, sera donné et nous serons en élection. La carrière des étudiants a été mise sur la glace en raison de, de l'inaction de ce gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement a pris deux mois afin, afin d'agir à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Monsieur le Président, vous pouvez voir la question qui a été posée par le, co le les conservateurs. On peut voir qu'il n'y a aucun respect de la négo pour les négociations co collectives. Nous, de ce côté de la Chambre, on respecte le processus de négociation collective et nous demandons aux deux côtés d'atteindre un accord qui sera le meilleur euh, « Marché pour tous ». Intervention du Président. Ça allait très bien aujourd'hui. Je voulais simplement vous le dire. Nous voulons tenir un marché qui sera le résultat d'un compromis des deux côtés. Parce que si vous pensez à l'intérêt des étudiants et à l'impact que cela aura sur les élèves, il est nécessaire d'avoir un compromis pour les deux côtés. Et c'est la raison pour laquelle on demande à, aux deux parties d'aller vers un, un arbitrage euh, afin de pouvoir euh, retour, euh, renvoyer les étudiants à l'école. La députée de Hamilton Mountain, en Ontario, on fait face à une crise dans, la, dans les services de santé mentale chez les jeunes et l'enfance, étant donné qu'il y a un manque de financement de la part du gouvernement depuis les 12 dernières années. Nous savons que 70 des maladies mentales chez les adultes commencent à l'enfance. À l'âge de 40 ans, la moitié de tous les Ontariens auront de la difficulté avec un trouble de santé mentale. Et pourtant, aujourd'hui en Ontario, les enfants doivent attendre jusqu'à 18 mois afin d'obtenir un traitement. Est-ce que le vice-premier ministre... Le ministre agira immédiatement pour s'assurer que les enfants n'aient plus à attendre pour obtenir des services. Au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de sa question. Elle sait qu'au cours des dernières années, nous nous sommes engagés envers un processus pour aider... Sur le plan de la santé mentale, nous avons fait la tournée de la province, nous avons parlé à plusieurs organismes et nous avons construit un nouveau système dans différentes régions de la province. Il y a 33 agences de direction et nous allons aller de l'avant, entre autres à Toronto et à East Metro. Et ce que l'on fait, c'est que qu'on situe les service afin qu'il n'y ait qu'un seul point d'entrée afin que les enfants et les jeunes puissent obtenir les services dont ils ont besoin. Complémentaire. Ce matin, l'Institut canadien pour la, les, les renseignements sur la santé a remis, a, a publié ces dernières données sur la santé mentale chez les jeunes. Les chiffres sont choquants. Entre 2006 et 2016 et 2000, 2006 et 2017, il y a eu une augmentation de 17 chez le nombre de jeunes qui cherchent des services dans les salles d'urgence. C'est 79 d'augmentation dans le nombre des enfants qui se retrouve retrouvent hospitalisés. La, cela se produit parce qu'il n'y a aucune euh, aucun autre service pour eux. Le gouvernement voit bien son échec. Il faut plus de financement dans les services. Quand est-ce que le gouvernement fournira des services fondés dans la, dans la communauté, là où les jeunes en ont besoin et lorsqu'ils en ont besoin? Le ministre, j'aimerais prendre une, ministre, une minute afin de reconnaître Kim Morin, de... La Société de santé mentale chez les jeunes qui est ici, je voulais remercier de son militantisme, la remercier de la part des familles ontariennes. Ce qui est choquant, Monsieur le Président, c'est le fait que les conservateurs et les néo démocrates, lorsqu'on parle d'investissement santé mentale, feraient des compressions au système. Nous avons, nous nous sommes engagés à investir 2,1 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années en santé mentale, en comparaison avec ce qui est proposé par les conservateurs. Je crois que c'est 1,9 milliard de dollars. Et si vous regardez l'histoire de financement, 1,9 milliard sur 10 ans, ce serait en fait des compressions au système. C'est inacceptable. Et nous allons nous assurer que les familles obtiennent les ressources dont elles ont besoin lorsqu'elles en ont besoin. Nouvelle question, député d'Etobiconor. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Développement du Nord et des Mines, l'honorable Michael Gravel. Speaker, as you'll be aware... Comme vous le savez, nous nous engageons à travailler avec les communautés autochtones alors que nous allons vers la réconciliation. Le rapport du, de la Commission pour la vérité et réconciliation veut s'assurer que les revenus de la province que nous recevons des na euh, richesses naturelles soient partagées avec les communautés du Nord et les Premières Nations. La semaine dernière, nous avons agi à cet effet. Nous avons annoncé le marché de partage des revenus. Ma question au ministre, c'est est-ce qu'il peut nous donner des détails sur la façon dont nous, ce partage des revenus aidera les Premières Nations à l'échelle de la province? Le ministre, merci. J'aimerais remercier le député de Tobico Nord pour son bon travail et la raison, notre gouvernement a travaillé de façon acharnée pendant des mois avec les communautés qui sont re représentées par les Premières Nations, le Conseil des Cris, entre autres, et différents organismes et communautés. Nous avons travaillé sur les territoires traditionnels de nos partenaires. Les communautés sont euh, très excitées du partage des ressources que nous avons proposées. Si je peux donner un exemple, Francis Cavana du Grand Conseil a dit que la nation Anishinaabe sera un partenaire et mérite d'obtenir un partage des revenus, Travaillera avec les ressources minières et des forêts, c'est certainement un pas dans la bonne direction vers la réconciliation pour avoir une, une prospérité partagée et avoir de bonnes relations avec la, euh, la nation Anishinaabe. Complémentaire, je suis certain que la population ontarienne apprécie le travail du ministre. Et avec le Conseil Waben, on croit que on arrive ici, enfin, au résultat de décennies de travail. En tant que parlementaire, en tant qu'élu, nous savons que ces marchés ne se concluent pas d'un jour euh, en criant ciseaux, qu'on ne peut pas simplement euh, se tourner vers la réconciliation en renvoyant les gens et en ayant des slogans de collants de voitures. C'est important de travailler avec tous nos partenaires. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut élaborer sur le processus de négociation et partager la façon dont cet accord historique aidera tous les Ontariens et tout particulièrement les Premières Nations? À la ministre des Richesses naturelles. Et merci à mon collègue, le membre de Tobico Nord, pour cette bonne question. J'aimerais remercier le ministre Gravel et le remercier du bon travail qu'il continue à faire sur la réconciliation lors de la négociation de ces accords. Le, nous, nos deux ministères ont travaillé de façon acharnée avec les, euh, les Autochtones, afin, avec les Premières Nations, afin d'atteindre un accord, et nous sommes certainement sur la bonne voie de la réconciliation. Si je veux citer Jason Gauthier, qui est chef de la Première Nation missanagi cri et je vais utiliser ces mots parce qu'ils nous en disent long. Le, le partage du revenu des ressources est un pas dans la bonne direction vers la réconciliation. Notre communauté continue d'agir vers l'objectif à long terme d'atteindre l'indépendance euh, financière. Nous, en tant qu'une communauté, sommes très ambitieux. Et nous voulons aussi continuer à être les intendants de la nature et des Premières Nations de Djidjilala. Je veux reconnaître à quel point il est important d'avoir un engagement envers les Premières Nations envers ces communautés afin d'atteindre ce résultat. Jean-Baptiste a aussi qualifié cette euh, annonce d'un pas dans la bonne direction. Je suis fier que de ce côté de la Chambre, nous nous sommes engagés à la réconciliation. Nouvelle question, député d'Algernon Middlesex-London. Merci, Monsieur le Président au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Monsieur le Président, le coût émotif chez les jeunes et les sur les entreprises continue de monter en flèche en raison du manque d'investissement dans les services aux jeunes. Selon Ipsos, 25 des parents ontariens manquent le... des journées de travail parce qu'ils s'inquiètent de la santé mentale de leurs enfants. Quand est-ce que ce ministre agira afin d'aider les enfants de l'Ontario et s'attaquera à cette crise de la santé mentale chez les jeunes dans la province? Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné dans la question précédente, lorsqu'on compare l'approche des progressistes conservateurs dans leur programme électoral, ils veulent. lorsqu'on parle d'appuyer les familles avec la santé mentale de leurs enfants, leur investissement est en deçà d'une autre et eh bien en deçà de ce que l'on propose d'investir à l'avenir. Monsieur le Président, 1,9 milliard de dollars est en fait une compression au réseau. Sur une période de 10 ans, selon l'inflation et autres facteurs, c'est une compression. Et ces compressions auront comme résultat de créer une perte d'emploi chez beaucoup de gens et d'une perte de services. De plus, le parti de l'autre côté propose de faire des compressions de 6 milliards de dollars dans le budget, et nous savons ce que ça signifie. Mon ministère est de 5 milliards. Qu'est-ce que vous allez faire Vous débarrasser de mon ministère Merci, Monsieur le Président. C'est une réponse offensante non seulement pour les familles, pour les enfants de la province, mais pour Kim Moran, qui est militant du domaine. Depuis 15 ans, vous n'avez rien fait dans ce dossier de la santé mentale chez les jeunes, et les statistiques en disent long. Il y a eu une augmentation de 72 des hospitalisations des jeunes pour, pour, pour problèmes de santé mentale. L'année dernière, c'était 69 C'est une augmentation de 79 d'hospitalisations. Les autres problèmes ne sont pas si graves, mais la santé mentale s'empire et c'est en raison de l'élection que le gouvernement a annoncé son intention de faire quelque chose. Comment les ontariens peuvent-ils faire confiance à ce gouvernement? Le moment est venu de prévoir un changement. Le ministre tiendra-t-il sa promesse? Le ministre. Notre gouvernement a toujours défendu les intérêts des enfants et des familles dans cette province. Et ce qui est inadmissible, c'est le bilan du Parti d'en face. Au niveau des services à l'enfance et à la jeunesse, c'est un parti qui a l'intention de faire des compressions importantes au réseau. Pour ce qui est de nos efforts visant à soutenir des enfants, par exemple des médicaments gratuits pour enfants, ce parti s'y est opposé. Lorsque ce parti était au pouvoir, Vitaminé. Pour ce qui est du soutien aux enfants, c'est ce parti et son chef qui a dit, en parlant des enfants autistes, d'aller au diable, que je m'en fous. Redémarrer la pendule. Je demande au ministre de retirer ses propos. Je les retire. Nouvelle question. La députée de Welland. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. 60 travailleurs de, du réseau de la justice de jeunes sont en débrayage malgré le fait Carriel Youth Detention Center héberge les jeunes délicats. L'employeur direct n'est pas le ministère des services, à services communautaires, mais Banyan, car le gouvernement conservateur avait privatisé le réseau de justice des jeunes. Ce qui est en jeu, c'est une question d'avantages sociaux, une prime de 20 Ces travailleurs de première ligne gagne 10 000 de moins comparé à leurs homologues ministériels, malgré le fait que le PDG de Banyan se retrouvait sur la liste solaire, un salaire de 150 000 par an. On parle des jeunes vulnérables qui sont touchés par ce débrayage. Le gouvernement, comment va-t-il redresser ce tort Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître les hommes et les femmes qui sont employés dans le secteur. Lors de la réponse complémentaire, le ministre du Travail en parlera de cette situation. Et lorsque l'on parle du succès de ce secteur, il y a eu une réduction de 75 pour ce qui est des délinquants dans des centres de détention pour jeunes. Il y a eu une réduction des accusations contre les jeunes et ces changements ont eu lieu car nous avons du personnel dévoué. Au nom du gouvernement de l'Ontario, je tiens à remercier chacun de ces travailleurs de leur travail chaque année. Complémentaire, ces travailleurs cherchent de l'équité. Ces jeunes qui hébergent les jeunes délinquants n'ont pas même d'assurance de sécurité au travail. C'est honteux, malgré le fait que le PDG de Banyan se retrouve sur la liste solée. Ces travailleurs sont prêts à négocier. C'est une entité externalisée et privatisée qui fournit des services en nom du gouvernement libéral. Le premier ministre suppléant, ancien ministre des services correctionnels, que fera-t-il pour améliorer la situation de ces travailleurs? Le ministre, le ministre du Travail. J'ai déjà pris la parole à plusieurs reprises à cet effet. L'Ontario a un excellent bilan en matière de relations de travail. Le processus de négociation collective est un processus que nous respectons, qui entraîne... Une solution, 98 du temps. De temps en temps, les acteurs ont besoin d'arbitration ou de médiation. L'Ontario a parmi les meilleurs arbitres au monde qui ont un excellent bilan. À l'heure actuelle, il y a des médiateurs qui participent aux négociations. Je demande à tous les deux côtés de retourner à la table de négociation avec l'aide des médiateurs et donc euh, faisant en sorte que ces gens retournent au travail. Nouvelle question, la députée de berry Merci. Cette question s'adresse au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Monsieur le ministre, la santé mentale chez les jeunes et l'enfant est très importante. Les jeunes adultes ayant ces troubles de santé mentale nous disent que leurs symptômes ont commencé à lors de la, euh, en enfance et en tant qu'enseignante élémentaire, je l'ai vu dans les écoles. C'est pour ça qu'il est important d'offrir des services aux jeunes et aux enfants au bon moment, au bon endroit. Grâce à notre soutien, le Centre de santé Royal Victoria a inauguré le réel de santé mentale pour jeunes qui traitera plus de 3 300 patients par an. Monsieur le ministre, pourriez-vous parler des efforts de notre gouvernement visant à améliorer le secteur de santé mentale chez les jeunes et les enfants? Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, je remercie la députée de sa question et de son excellent travail dans son circonscription pour soutenir les familles. Je voudrais remercier CHMO, nous sommes déterminés à faire des investissements historiques dans le domaine de la santé mentale. Et vos efforts nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous investirons 2,1 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour la santé mentale et la toxicomanie. En cas de troubles de santé mentale, nous voulons que les gens touchés aient accès aux soins nécessaires. Pour ce qui est de mon ministère, nous investissons 570 millions de dollars au cours des prochaines quatre années. Cet investissement est supérieur à la proposition des conservateurs sur une période de dix ans. Votre micro est éteint. Complémentaire. Thank you, Merci, M. le Président. Je remercie le ministre. Cet engagement améliorera l'accès aux services de santé mentale et nous permettra de traiter et d'identifier les troubles de santé mentale aussitôt que possible. C'est ce qui est nécessaire à investir dans les soins. Nous ne devrions pas faire des compressions. C'est un engagement qui ne, pas, qui ne fait pas partie de la, de la plateforme des partis d'en face. Pourquoi cet investissement est si important pour les Ontariens le ministre. Monsieur le Président, c'est une question de soins à la place de compression. Les démocrates ont fait un engagement dans le domaine de la santé mentale, mais je dirais que c'est en fait une compression. Les conservateurs sous Doug Ford réutilisent la garantie aux gens de Patrick Brown et ont parlé d'un investissement d'1,9 milliard de dollars. C'est un montant inadéquat. C'est une compression d'1,2 milliard de dollars au cours des quatre prochaines années, comparé à notre plan. Nous devrions faire en sorte que tous les jeunes dans cette province, ont en cas de troubles de santé mentale, aient accès aux soins nécessaires. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. La politique énergétique du Parti libéral signifie que 600 personnes à Sudbury se feront débrancher l'électricité bientôt. Le parti a interdit les débranchements en hiver, mais des années de politiques désastreuses énergétiques qui ont entraîné une augmentation de 300 des tarifs d'électricité signifie pour grand nombre d'Ontariennes, pour des milliers d'Ontariennes, que les factures deviennent de plus en plus élevées. La Première ministre pourquoi est-ce qu'elle augmente la taille du club des millionnaires alors que les gens de Sudbury choisissent entre les aliments et la facture d'électricité? Le ministre de l'Énergie. En hiver de l'année dernière, c'était notre gouvernement qui a déposé un projet de loi visant à interdire ces euh, débranchements en hiver. Et cette interdiction prendra fin pour plusieurs distributeurs d'électricité. Mais donc, ils indiqueront à leurs clients que les programmes que nous avons mis en place à l'avantage des personnes à faible revenu, à l'avantage des Premières Nations, qui permettent aux aînés de réaliser des économies sur la facture d'électricité. Ce sont les mesures que nous avons adoptées pour leur aider. Nous avons Rénover le réseau d'électricité, c'est un réseau propre et fiable. Ce parti s'y est opposé et nous continuerons d'améliorer ce réseau au nom des Ontariens. Complémentaire, le ministre prend la parole et il se vante des programmes en place, mais pourquoi ces programmes sont-ils nécessaires? C'est en raison de la politique désastreuse de ce ministre et de ce gouvernement au cours des 15 dernières années. Nous avons les. les parmi les tarifs d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'ils mettent en place ce plan inéquitable en matière d'électricité. Veuillez terminer. Le prix de l'électricité sous le gouvernement libéral ontarien a augmenté de 300%. la ministre de la Formation supérieure à l'Ordre. Si le plan est si équitable, pourquoi est-ce que des milliers d'Ontariennes n'arrivent pas à payer la facture d'électricité et se feront bientôt débrancher l'électricité Le gouvernement? Que fera-t-il? Le ministre, nous avons créé le plan pour les frais d'électricité équitable et ce parti en fait se sert de ce plan, car il, il n'en avait pas un. C'est un si bon plan qu'il le, le conserve. Nous continuerons de trouver des programmes pour aider les ontariennes. Sous ce gouvernement, il n'y a pas eu de panne qui a duré trois jours. Sous ce gouvernement, il y en a eu une. Nous avons investi dans un réseau qui est maintenant fiable, propre et abordable. Nous n'avons plus de centrales de charbon. Nous sommes à 96% sans émissions de gaz à effet de serre. Ce parti n'a aucun plan, n'a aucune idée. Ce parti rencontre des, euh, des promoteurs immobiliers plutôt de penser aux besoins des Ontariens. Nouvelle question, la députée de Nickel Belt. Merci, monsieur le président. Ma question pour la première ministre le député de Chatham-Essex, à l'ordre. Et je vais passer aux avertissements si nécessaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour la Première ministre par intérim. L'Association des infirmières autorisées et l'Association des infirmières de l'Ontario ont tenu une conférence de presse ce matin, la première journée de la semaine des infirmières et joyeuse semaine des infirmières. Ces entités ont tenu cette conférence de presse pour soulever une crise importante. Les hôpitaux ontériennes ont 10 000 postes d'infirmières autorisés à pourvoir et ce n'est pas en raison d'un manque de recrutement, mais c'est car nos hôpitaux n'ont pas les, le, le financement pour pouvoir ces postes. Le message est clair. Les patients ne, ne reçoivent pas les soins nécessaires. Les hôpitaux ont te manque à gagner de personnel de 17 et ont des taux d'occupation au-delà de 100 La Première ministre avouera-t-elle que c'est son gouvernement qui a créé cette crise hospitalière Le Premier ministre suppléant, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci monsieur le Président. Notre gouvernement est très fier d'avoir collaboré avec les infirmières depuis 2003 et bien entendu nous voulons reconnaître les contributions de toutes nos infirmières du réseau et Joyeuse semaine des infirmières à la députée de scarborough North ainsi qu'à la ministre des Transports. Nous sommes très au courant du travail important que font les infirmières dans nos hôpitaux et dans d'autres endroits de la province. Depuis que nous avons pris le pouvoir en 2003, nous avons créé 30 000 nouveaux postes pour infirmières. Au cours de la dernière année, 1 200 infirmières employées en Ontario comparativement à l'année dernière. Nous comprenons à quel point elles sont importantes et nous continuons de les soutenir de plusieurs façons, y compris le soutien de leur formation. Nous avons investi 4,9 millions de dollars pour la formation aux soins aigus. Complémentaire. L'Ontario a le ratio de soins infirmiers à la population le, le moins élevé au pays. Et la tendance s'empire. Le gouvernement a eu 15 ans pour améliorer la situation. Mais en fait, il a empiré la situation. Et après que le gouvernement conservateur a congédié 60 000 infirmières, a fermé 28 hôpitaux, les associations infirmières nous disent que les soins infirmiers rend d'autres problèmes plus complexes beaucoup moins probables. Mais le gouvernement Win a décidé de ne pas augmenter le financement de base de nos hôpitaux. Pour résoudre un problème, il faut avouer son existence. La ministre est-elle d'accord que c'est son gouvernement qui a créé ces problèmes dans les hôpitaux? La ministre. Nous avons augmenté les, le financement de base des hôpitaux à chaque année et j'espère que la députée d'en face soutiendra notre budget qui prévoit un investissement de 822 millions de dollars pour les hôpitaux de l'Ontario qui permettra à nos infirmières de mieux desservir les patients. Nous avons fait un autre investissement de 300 millions de dollars au cours de trois ans pour que tous les foyers de soins de longue durée profiteront de notre poste d'infirmière autorisée. Nous avons élargi le champ d'exercice des infirmières et nous avons 27 cliniques dirigées par infirmières praticiennes qui signifient un meilleur accès aux soins de santé pour 60 000 personnes à l'échelle de la province. Nous valorisons les infirmières et nous continuerons à les soutenir grâce à notre budget. J'espère que la députée soutiendra ce budget. Nouvelle question, la députée de Kingston-les-Îles. Merci. Cette question s'adresse à la ministre responsable de la petite enfance et la garde d'enfants. Notre gouvernement est déterminé à donner un accès à des services de garde abordables et inclusifs. Selon le plan de Doug Ford, les familles recevront un remboursement de 34 par mois, qui, qui met en évidence à quel point il ne comprend pas la situation. Mais comme étant à Kingston et les îles, ma part des défis auxquels elles font face quant à l'abordabilité des soins de garde. Et notre gouvernement, que fait-il pour s'attaquer à ce problème? Madame la ministre, pourriez-vous nous parler des soutiens qui seront disponibles pour aider les familles qui peinent à accéder aux soins de garde abordables et accrédités? La ministre de l'Éducation, responsable de la petite enfance, des soins de garde. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Kingston et de, usine de cette importante question. Le plan de Doug Ford n'est rien d'autre qu'un stratagème pour couper 1,3 milliard de dollars dans le plan de services de garde pour les familles de l'Ontario. Les familles de l'Ontario nous ont dit qu'ils ont besoin d'aide lorsqu'il s'agit des services de garde au lieu. Le plan de M. Ford et les coupures dans notre plan vont laisser les familles pour compte et ça leur laissera moins de dollars par jour. Notre plan est d'avoir des services de garde gratuits jusqu'à l'âge de la maternelle pour les enfants et ça va épargner aux familles de l'Ontario 17 000 par année par enfant et c'est de plus des 650 par enfant et 6 500 par enfant dans à la maternelle. Au lieu du avec le plan de euh, Doug Ford, ils ne vont épargner que 34 par mois. Le plan de Doug Ford ne va pas réduire les frais, ne va pas augmenter le nombre de places et va, ne va pas rendre le système plus abordable. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de cette réponse. Et je dois dire que c'est un grand plaisir de travailler avec vous au cours de ce mandat. Notre engagement pour les services de garde gratuits pour les enfants de l'âge avant la maternelle est un processus transformatif. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui s'occupe des, des familles qui en ont besoin. Et Est-ce que la ministre pourrait nous donner d'autres informations, à savoir comment nous allons mettre en œuvre des changements dans le secteur des services de garde? ministre? Merci. Je suis ravi de répondre à la question. Le travail est déjà entamé pour remplir plus de places et de faire croître les, la main d'œuvre pour cet engagement. Et Nous avons le bilan pour le faire. D'offrir les services de garde gratuits, on doit avoir, assurer qu'il y a des places disponibles pour que les enfants puissent avoir accès à ces places. Donc, nous bâtissons 1, 100 000 espaces et nous créons 34 000 de ces espaces maintenant. Non seulement est-ce que nous augmentons le nombre d'espaces, mais nous nous assurons aussi qu'on a les dix, dizaines de milliers de euh, personnes qui sont formées pour s'occuper des enfants. Et nous allons aussi augmenter la rémunération pour tous le pr les préposés le personnel. Il s'agit de l'équité et de la justice et de, de rendre accessibles ces espaces et de faire en sorte que ce, ces services de garde gratuits aux familles soient disponibles. Nous nous, nous, nous assurons de s'occuper des familles, non pas de comprimer dans les services. Député de Bruce Gray-Owinson, ma question est au, euh, à la première ministre suppléante. Vous avez retiré des soutiens pour une femme, un une enfant de trois ans avec, euh, aux prises avec le, euh, la trisomie 21. Lorsqu'elle est revenue dans sa circonscription, elle s'est retrouvée parmi les centaines de euh, Ontariens qui doivent attendre sur les listes d'attente. On ne sait pas quand on va la soutenir. Elle pourrait attendre jusqu'à trois ans. Est-ce que les listes d'attente, c'est la meilleure façon de s'occuper des gens qui sont aux prises avec des handicaps, soit intellectuels ou euh, physiques? Ministre des Services communautaires, le député d'en face pourrait dire à sa... Euh, la personne dans sa circonscription, que l'aide euh, s'en vient avec le nouveau budget, nous avons euh, augmenté les services pour passeport. Ça veut dire que toute personne qui attend sur les listes d'attente va recevoir un financement de 5 000 minimum. C'est une euh, étape très importante pour les gens de l'Ontario. Euh, Monsieur le Président, c'est intéressant parce que ça vient des progressistes conservateurs. Alors qu'ils étaient au pouvoir, ils ont réduit les services développementaux de 26 de 22 Comment est-ce que les députés pourraient défendre un bilan de la part de, du gouvernement progressiste conservateur qui s'en sont pris aux gens les plus vulnérables dans notre société Devraient repenser leur stratégie lorsqu'il s'agit d'appuyer les gens avec des aux prises avec des euh, déficiences en développement, des retards en développement, parce que pour nous, il s'agit d'assurer que tout le monde ait accès à un financement lorsqu'ils en ont besoin. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, euh, euh, au premier ministre suppléant, les parents de Sherry euh, sont très euh, outrés par les actions du gouvernement. Ensuite, vous avez retiré son financement et ensuite, euh, vous la mettez sur une liste d'attente et elle ne reçoit plus de soutien. Et le, le 28 mars, vous avez écrit au, euh, à la famille en disant que nous avons déposé le, projet, le budget et va assurer que toute personne admissible recevra 5 000 et leur mot était « est-ce que c'était un piège ?». Ils ont appelé le bureau local qui ne savait rien au sujet de cette augmentation de financement de 5 000 Et voici une citation de la famille. Pre Premier ministre, suppléant est-ce que vous êtes en train de donner des pots de vin aux gens qui attendent sur les listes d'attente avec un, un, un montant de 5 000 juste pour l'intervention inter du président le député euh, sait que c'était euh, des propos qui n'étaient pas acceptables. Veuillez les retirer au ministre. Monsieur le Président, c'est intéressant. Le député d'en face soulève euh, un des aspects de notre budget, qui est un aspect très important. Ce 5000 dollars, c'est quelque chose que nous avons suggéré dans notre budget et je dois dire au député d'en face, il a un choix à faire euh, lorsqu'il s'agit du vote sur le vote sur le budget. Soit que vous allez voter pour ou contre. Encore une fois, Monsieur le Président, c'est le même parti qui a réduit le financement de 22 pour les gens avec des euh, handicaps, soit physiques ou intellectuels. Et ils ont réduit de 20 le financement pour les travailleurs sociaux. Vous pouvez imaginer un parti dans ce pays qui a réduit de plus de 20 pour les soutiens aux gens les plus vulnérables. Nous sommes là pour montrer aux, aux familles de l'Ontario que l'aide s'en vient. Nouvelle question, député de Toronto-Danforth. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre, à la ministre de l'Éducation. Année après année, les familles francophones dans l'est de Toronto sont assimilées dans des écoles anglophones parce que la collectivité n'a pas une école de secondaire en langue française. Dans les écoles anglophones, ils ont toutes, ils ont des, des rangers et autres, mais le financement n'est pas disponible pour les écoles francophones. Les, en vertu de la loi sur la Charte des droits et libertés, les francophones ont droit aux mêmes services que les anglophones. Est-ce que la ministre va assurer que le financement est là et que les familles de l'Est de l'Ontario, de Toronto, reçoivent ces services? ministre de l'Éducation, nous reconnaissons l'avantage que les étudiants ont lorsqu'ils parlent plus d'une langue et c'est pour cette raison que nous appuyons la vitalité et la durabilité de la collectivité francophone. Donc, Monsieur le Président, nous avons augmenté le financement annuel pour les commissions francophones de 25 depuis 2013. C'est plus de 340 millions de dollars. Et pour moi, ça, ça représente un grand engagement et nous savons que dans l'est de Toronto, les familles cherchent d'avoir de l'éducation en français. Et c'est pour cette raison que 2013, nous avons financé de 208 millions de dollars à, à la commission francophone dans la région et nous finançons aussi 80 millions de dollars pour 8 millions. Neuf projets en immobilisation pour les commissions de euh, scolaires de langue francophone. Et je dois remercier les députés de Beaches East York pour tout le militantisme qu'il a fait, ainsi que le financement de 16 millions de dollars que nous investissons dans les commissions scolaires via Monde. Encore une fois, la ministre de l'Éducation. Ministre. La seule école qui est disponible dans la collectivité n'a pas de terrain de jeu, n'a pas les mêmes services et est de moins grande euh, en tant que sa superficie. Et La Première ministre a dit que le gouvernement doit toujours assurer que les soutiens sont là lorsque les collectivités vont permettre l'épanouissement euh, des gens. Avec les, les exigences de la civilisation et les exigences en vertu de la Charte des droits et des libertés, est-ce que le gouvernement aura le leadership pour démontrer, pour défendre leurs droits des francophones et qu'est-ce que la ministre va faire pour protéger les droits des francophones dans l'Est de Toronto? Euh, euh, ministre, je voudrais remercier le député de sa question. Encore une fois, nous avons annoncé cette année que nous offrons 80 millions de dollars pour soutenir neuf projets en immobilisation dans les commissions scolaires francophones et qui comprend les 16 millions de dollars dans la commission scolaire de Viamonde. Monsieur le Président, je voudrais aussi soulever le fait que le député d'en face voudrait qu'on dise que les gens dans la commission scolaire francophone n'ont pas de succès, mais la réalité est que les inscriptions sont en augmentation en 2016-2017. Il y a eu plus de 5, 105 000 euh, étudiants qui étaient dans les commissions scolaires francophones et le résultat scolaire aussi augmente. Plus de 80 des étudiants sont au-delà des normes euh, provinciales en ce qui concerne la littératie, la, les mathématiques. Pour la sixième année, 80 des étudiants répondent aux critères provinciaux. Tout ça pour dire, M. le Président, que ces étudiants dans les commissions scolaires francophones se portent très bien et je suis très fier de tout le travail que les enseignants font dans le système et grâce à nos investissements. Rappel au règlement ministre du Tourisme, des Sports et du Patrimoine, euh, je voudrais dire que euh, Page Colin Robinson ont ses grands-parents ici, Rose et Doug Robinson, qui sont parmi nous. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13 h cet après-midi. Merci.